Bonjour à tous, bienvenue au Boulodrome de Croix, on est à quelques encablures de l'île et comme vous l'avez compris aujourd'hui on va parler pétanque pour deux objectifs m'améliorer au niveau du point et au niveau du tir, donc si vous êtes prêt, moi je suis prêt, on peut y aller. Alex Salut Tu vas bien Ouais Et toi ouais, écoute, Ça va très bien, euh, je suis ton stagiaire tir pour le reste de la journée. Euh, on m'a dit que tu étais un tireur d'élite, tu pouvais m'apprendre toutes les petites astuces pour, euh, pour tirer une boule. Ça fait à peu près 30 ans, un peu plus de 30 ans que je joue à la pétanque. Ok, j'ai un expert du coup, très bien. Ouais. Et euh, alors du coup je vais t'expliquer euh, qu'il existe 6 façons de tirer. Okay. Au début il y a un tir de rafle. Ensuite il existe un tir juste devant, c'est-à-dire on, on appelle ça aussi palais. Okay. Il, est, il existe un tir au fer, où c'est qu'on va taper directement sur la boule Très sans bien. toucher le sol. Ensuite il existe un tir à la sautée, okay. où c'est qu'il y a notre boule devant, il faut enlever la boule Celle juste derrière. derrière. Et à la fin, il reste le tir au but qui sauve des parties, des fois. Ok, très bien. <rire> Donc c'est bien de taper le cochonnet, le tir au but. Exactement. Très bien. Voilà. Alors, la rafle, ça consiste à quoi Ça consiste à tomber la boule très proche de nous Ok. pour aller jusqu'à la, à la roulette, taper la boule qui est à le point. On enchaîne par quoi, après Alors, maintenant, je te montre le tir devant. Très bien. Ça consiste à juste taper devant la boule qu'on veut enlever. lever. Ouais. D'accord. Pour essayer de rester dans les environs, faire ce qu'on appelle un demi-carreau. D'accord. Allez, je te montre le tir au fer. Il consiste en quoi, le tir au fer Alors, le tir au fer, on tombe directement sur la boule, okay. sans toucher le sol. Pas de sol, très bien. Et c'est souvent là où c'est qu'on fait les carreaux. Ok. Allez, maintenant, là, je te montre la tire à la sautée. Tir à la sautée Alors, Donc. le tir à la sautée, c'est quand on a notre boule devant, qui n'a pas le point, et du coup, on va enlever la boule qui est juste derrière. Ok. Alors ça, c'est le plus difficile clair. parce qu'il faut faire monter un petit peu plus la boule. Il faut donner de la courbe à la boule. Et on termine euh, par la touche finale Ouais le, le tir au but le, le tir au but, ok. Alors, souvent, le tir au but, c'est la dernière solution. Donc ça consiste en quoi À lancer directement sur le but, pour le faire sortir des limites de terrain. Donc toi, tu es capable, avec cette boule-là, de toucher le petit truc là-bas Ouais, ça peut arriver. À cette distance, d'accord. Ouais. En vois. un coup, en un coup Allez si. Et il l'a fait en <rire> plus Bravo, <rire> bravo, bravo Ok, donc c'est ça, ça, un ça très bien. Bon Alex, après tous ces précieux conseils, si je dois retenir trois techniques, c'est lesquelles Alors, le tir de main. Ok. On enchaîne sur quoi Allez, Mais le tir au fer. Le tir au fer. Ouais. Donc là, c'est pleine euh, pleine boule. C'est exactement directement dans la boule, sans toucher le sol. Okay. Allez. Là, ah oh, c'est bien ça. Ah le tir à la sauter. Là. là. Ouais. Voilà. Bravo. Bah, écoute, merci beaucoup. Eh ça, c'est grâce à toi. Hein. <rire> écoute, j'ai plus qu'à m'entraîner. Et puis euh, merci pour tout. Merci pour tous tes conseils. Un plaisir, Baptiste. À, à bientôt, Alex. Merci. Allez, au plaisir, À bientôt. Thank mm -hmm. you.